Salut et bienvenue, dans ce tuto question réponses consacré à Inkscape. on m'a posé la question de savoir comment importer plusieurs patrons dans un seul document Inkscape pour l'assembler sachant que nous avons un pdf qu'on m'a fait parvenir, donc là nous avons un pdf avec 36 pages alors c'est assez long, on peut aller dans fichier, importer et on peut importer ici le document pdf, on fait ouvrir donc Inkscape est capable d'importer page après page. Par contre, à chaque fois, il faut faire fichier importer. Euh, voilà, sélectionner la page. Là, c'est la page 1 et le faire 36 fois. Alors, ça peut être assez long et fastidieux. Le plus rapide, c'est d'aller dans Gimp. Gimp, c'est un logiciel libre également, un équivalent de Photoshop. Très puissant. Donc, allez dans fichier, ouvrir. Ouvrir le document PDF. Donc, le sélectionner. Faites ouvrir. On va choisir tout sélectionner, sur les, donc de 1 à 36 pages. On va ouvrir chaque page comme un calque, de façon à avoir ici un calque par page. Et on va choisir une résolution entre 150 et 300. Donc moi j'ai pris 200 pour avoir vraiment une bonne qualité. Une résolution de 150 à 200, ça permet d'avoir une bonne impression avec une imprimante maison. Et après on va cliquer sur importer. Alors moi je l'ai déjà fait, ça peut être assez long hein, l'importation, donc moi je l'ai déjà fait, donc ça hop je peux fermer, voilà, donc je ferme ici, voilà ce que ça donne, donc on a ici hop, 36, 36 calques. Donc une fois qu'on a ça, on va sélectionner la page 1, on va dans édition, copier, alors il faut tout sélectionner, sélectionner, euh, donc le raccourci c'est CTRL A, donc CTRL A, et édition copier, alors le raccourci c'est CTRL-C, et après dans un nouveau document Inkscape, donc je fais fichier nouveau, on va faire édition coller, de façon à avoir l'image qui soit collée à cet endroit là. Je ferme tout ça, euh, on active le magnétisme, on va activer le magnétisme de la boîte englobante, et on va activer également le magnétisme ici par rapport au coin de la boîte englobante. Je retourne dans GIMP, je vais maintenant euh, masquer ma page numéro 1, donc maintenant je me mets sur la page numéro 2, donc sélectionner tout, donc CTRL A, donc maintenant je fais CTRL A, édition copier, donc CTRL C, donc je fais CTRL A, CTRL C, pour vraiment copier cet élément, je bascule dans GIMP et je fais édition coller, CTRL V, donc je vais faire CTRL V, hop, l'élément est collé, je me mets ici, avec le magnétisme, alors pourquoi il ne se marche pas Pour que ce soit plus facile, je vais ici, dans les propriétés du, du document, donc c'est Shift-Ctrl-D, et je vais afficher l'arrière-plan. Voilà, je peux maintenant fermer. Et ce qui me permet, voilà, de tout de suite, là j'ai mon coin ici, j'ai mon coin là, je me mets à ce niveau-là, je clique, je déplace, et automatiquement j'ai une information qui me dit que les deux éléments sont bien collés l'un par rapport à l'autre. Donc je bascule, je repasse à GIMP. Je masque la page 2, je me mets sur la page 3, je fais CTRL A, copier, je bascule sur GIMP, euh, sur Inkscape, pardon, CTRL V. Voilà, hop, je rebascule, je masque, CTRL-A, copier, je bascule, CTRL-V, je place correctement mon élément. Donc hop, page 5, copier, je bascule vers Inkscape je colle, voilà, ctrl A, copier, je bascule, hop, donc c'est euh, un tout petit peu long, mais c'est quand même plus rapide que d'importer page après page dans, dans Inkscape. Voilà, je vais aller jusqu'à la page 10. Copier, coller. Hop, copier. Et là, on va mettre ça au début. Donc je vais mettre sur pause. Je vais terminer d'importer tous ces éléments. Et je reviens quand j'ai fini d'importer les éléments. Donc petite pause. Hop. Voilà. Je suis à la dernière page. Copier. Copier. Je colle à cet endroit-là, et c'est parfait. Alors là, nous avons une petite information qui nous indique que, que le carré, ici, fait 5 cm sur 5 cm. Donc, nous sélectionnons ici l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc, je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Alors là, j'ai un carré, on voit effectivement qu'il existe. Par contre, il est jaune, mais il a une opacité à 0. Donc, clic droit, je passe à 100%. Voilà, je resélectionne ici ma flèche noire. Euh, je vais non pas choisir millimètre mais centimètre je vais mettre ici longueur 5 cm et hauteur 5 cm donc on voit que ça correspond pas du tout, on n'est pas à la bonne échelle donc on va redimensionner l'ensemble de nos pages Alors je vais mettre ça, je vais mettre ça sur le côté Voilà. j'appuie sur moins pour dézoomer et je vais faire une grande zone de sélection donc avec l'outil flèche noire je fais un clic et glisser et je fais une grande zone de sélection de façon à sélectionner mes 36 objets. Et je les groupe, donc je clique là-dessus, hop, grouper. Voilà. Donc là, ceci étant fait, là j'ai bien euh, mon carré de 5 cm sur 5 cm. On voit à peu près que, euh, si je me mets juste dessus, je, je le duplique, qu'en fait il faudrait que je divise la taille de, mon, de tous mes éléments par deux, à peu près. Donc pour cela, on va aller ici dans les préférences du document. Donc je clique là-dessus. Et je peux ici jouer sur l'échelle. Alors je vais d'abord changer. Là, on voit on, on a, en X, on est à 1. On va, on va multiplier par 2. Mais avant, je vais mettre ça en centimètres. Voilà, centimètres, centimètres, c'est mieux. Donc là, je vais multiplier par 2. Donc au lieu de 10, je vais mettre 20, par exemple. J'appuie sur Entrée. Alors, CTRL-Z, pardon, j'aurais dû garder ici... Euh, mon petit carré de 5 cm sur 5 cm dans mon presse papier donc je fais édition coupée comme ça il reste en mémoire dans l'ordinateur et là je mets je mets 20 et j'appuie sur entrée pour valider je colle le carré qui est resté donc dans la mémoire de l'ordinateur donc ctrl v et on voit que c'est à peu près bon alors là on voit que c'est un petit peu trop haut donc ctrl z et je vais euh, je vais mettre à 21 voir ce que ça donne j'appuie sur entrée pour valider, je fais CTRL V pour Poser mon petit carré voilà c'est pas mal je vais diminuer son opacité donc je me mets ici et je vais faire un clic droit je mets et je vais mettre 50% et là on voit que c'est presque bon ouais c'est même très très bien voilà donc là c'est parfait donc euh, je suis aux bonnes dimensions euh, j'ai l'ensemble de mes patrons dans, dans un seul document et je peux enregistrer tout simplement voilà Bon, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.